Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va porter aujourd'hui sur l'oscilloscope. Alors un oscilloscope est un outil de visualisation des signaux, ce n'est pas un outil de mesure à proprement parler, on peut faire des mesures avec, mais il n'est pas aussi précis qu'un appareil de mesure comme par exemple un multimètre. Donc cet oscilloscope est décomposé en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est la représentation verticale, l'échelle verticale. Il y a deux voies, donc channel 1, channel 2. Euh, qu'on retrouvera ici, sur les deux entrées, qui sont des entrées BNC. Et puis, il y a une deuxième partie qui est la partie synchronisation horizontale. Pour l'instant, on va s'occuper de la partie verticale. Donc, la première des choses à savoir, c'est que cet oscilloscope euh, est euh, composé de deux voies et que chacune de ces voies est commandable séparément de l'autre. Donc on a une première voie qui est le canal 1 et une deuxième voie qui est le canal 2 qui pour l'instant est éteint. Donc si je veux allumer le canal 2, il me suffit d'appuyer dessus et on voit un trait bleu qui apparaît. De la même manière, ici le menu est passé en bleu avec écrit Channel 2 en haut. Ça nous indique que je suis sur la voie 2. Donc cette voie 2, je peux l'allumer et l'éteindre en appuyant simplement sur le bouton une deuxième fois. Euh, si je m'intéresse à la voie 1, à ce moment-là... Eh bien, le signal de la voix 1, je peux le régler en position en modifiant la valeur du bouton qui est ici. Et donc, je peux déplacer ma voix. Alors, il se trouve que c'est uniquement la position, c'est-à-dire la référence du zéro. Donc, je peux mettre mon 0 au centre, c'est fait. Ou au contraire, je peux mettre mon zéro tout en bas de façon à visualiser un signal qui ne serait par exemple que positif. Donc si je veux visualiser un signal qui va être positif et négatif, il vaut mieux que je me mette au centre. Voilà, donc là le signal est à peu près réglé, j'ai à peu près réglé la position au milieu, voilà, là c'est fait, je suis parfaitement à zéro. Et euh, donc ce, cette voie 1, je peux aussi régler sa sensibilité qui pour l'instant est de 1 volt par division, c'est-à-dire que chacun des carreaux ici à l'écran représente 1 volt de tension. Donc si je modifie en tournant vers la gauche le bouton, je diminue la sensibilité, je serai à 2 volts par carreau. C'est-à-dire qu'il me faudra deux fois plus de tension pour faire un carreau, 2 volts. Ou au contraire, si je tourne vers la droite, je vais augmenter ma sensibilité en passant à 500 millivolts par carreau. Ce qui veut dire que 500 millivolts, c'est la tension qu'il me faudra pour me déplacer d'un carreau verticalement. Alors, Bien sûr, en positif vers les carreaux supérieurs, en négatif vers les carreaux inférieurs. Alors on va regarder maintenant le menu, donc ce menu, eh bien, si je suis sur la voie 1, je sélectionne l'affichage de la voie 1 et en sélectionnant l'affichage de la voie 1 eh bien, il y a plusieurs éléments du menu. Le premier élément qui est très important c'est le couplage. Donc il y a trois couplages, le couplage CC qui signifie courant continu, ce qui permet de voir la composante continue d'un signal mais aussi la composante alternative de ce même signal. Le couplage CA qui ne permet plus de voir que la composante alternative d'un signal mais qui par contre, on le verra, introduit des phénomènes de perturbation et gêne dans certaines mesures. Et puis il y a le couplage masse, qui est un couplage, on va dire, déconnecté qui permet donc d'avoir 0V sur l'entrée quel que soit le signal qu'on a physiquement présent. Donc je me remets en CC. Ensuite nous avons une limitation de la bande passante, on n'y reviendra pas. Un réglage de la sensibilité qui permet de régler la sensibilité de façon fine. Mais de la même manière, nous n'en avons pas besoin. Et puis, deux réglages qui peuvent être importants. Un premier réglage qui est la sonde de tension. Donc, on peut régler la sonde en disant si elle est soit de tension, soit de courant, et donner la sensibilité, l'atténuation de la sonde. Donc, la plupart des sondes que nous utilisons sont des sondes atténuation 10. C'est-à-dire qu'elles divisent par 10 l'amplitude du signal qu'elles mesurent. Il est donc possible ici de dire que la sonde faisant une atténuation par 10, si j'appuie sur ce bouton-là, j'avais 500 millivolts et je me retrouve avec 5 volts. C'est-à-dire que l'oscilloscope prend en compte le fait qu'il y a déjà une division et affichera le résultat multiplié par 10. On peut faire x20, x50, x100, x500, x1000 et x1. Voilà, donc 1, 10, 20, 50, 100, 500 et 1000. Il y a un autre moyen de le régler, qui consiste tout simplement à tourner le bouton en haut, ici, et euh, il nous permet d'avoir accès au même réglage, mais sans avoir le menu euh, euh, à gérer. Voilà, Avec, en appuyant sur le bouton retour, on revient. Et puis, il y a un dernier élément qui est inversion, inversé. Donc ici, mon signal est non inversé, désactivé, ce qui veut dire que les tensions positives sont dans le haut de l'écran et les tensions négatives dans le bas de l'écran. Si j'appuie sur le bouton inversé, j'ai le contraire. Mes tensions négatives sont sur le haut et mes tensions positives sont sur le bas. Voilà. Donc, c'est pas forcément évident de voir à quoi ça sert, mais c'est utile dans certaines mesures. Voilà, fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après pour le réglage de la partie horizontale.